Bienvenue chez nous. Comment ça se fait qu'il est pas ça. Lui, il a 46. Nous, il a 48. Nous, 61. Je <t> suis en fait... ah, ah, euh. ah, direct. Moi Je payais 48 euros de charge. ça. Je de Je tout? Le souci qui se pose aujourd'hui dans ce bâtiment de la résidence Stéphane Essel, c'est comme vous voyez, regardez ce couloir, ces escaliers, cette entrée, cet ascenseur. Donc, ils ont fait une architecture qui leur paraissait jolie, mais qui ne prenait pas en considération tout ce qui est pratique. Quand il pleut, on a de l'eau qui se remplit ici au niveau de, du hall. Donc, on a le, le voisin qui a sa porte juste à côté du hall. Quand il pleut, il a de l'eau qui rentre chez lui. L'ascenseur tombe en panne parce que l'eau qui rentre dans l'ascenseur, donc on n'a plus accès à l'ascenseur. Pour les gens qui ont des, des enfants, il y a des personnes qui ont des enfants handicapés, qui n'ont plus accès. L'architecte ne veut rien comprendre, ne veut rien savoir. Euh, on ne comprend pas en fait euh, pourquoi les, les... on en est arrivé là, pourquoi on n'est pas entendu. On a demandé des réclamations à Aero On a expliqué que, euh, au quotidien, c'est très difficile euh, de pouvoir accéder chez soi en période de mauvais temps. On a, lorsqu'on monte les escaliers, de l'eau qui nous tombe dessus, quand on prend nos courses, quand on utilise euh, l'accès escalier. Et euh, donc on a fait des réclamations, on a fait des courriers, on a rencontré Hero Habitat. Euh, ils ne veulent rien savoir, c'est-à-dire qu'ils nous... Ce n'est pas qu'ils ne, qu ne veulent rien savoir, c'est qu'ils ils nous écoutent. Et, étonnant, mais euh, c'est comme s'ils nous, euh, nous calmaient, euh, ils nous faisaient attendre. Et euh, les délais euh, continuent, continuent, continuent. Ça fait déjà un an maintenant qu'on est là. Euh, qu'on fait des réclamations on sort d un, d un, d un, de bâtiments ou de résidences qui ont euh, une cinquantaine d'années on rentre dans un bâtiment neuf la moindre des choses c'est de pouvoir accéder à un logement décent euh, où il n'y a pas de risque d'insalubrité aujourd'hui euh, la mise en forme du bâtiment et les finitions du bâtiment ne permettent pas que chaque locataire puisse vivre dans un logement décent donc aujourd'hui notre demande c'est que Euro Habitat, euh, surtout les responsables, fassent un déplacement, viennent se rendre compte de la situation et mettre une pression sur l'architecte et sur le cabinet de l'urbanisme de Montpellier pour comprendre la situation dans laquelle les résidents de la, de la résidence Stéphane Essel euh, vivent et euh, comprennent leurs attentes. Euh, L'eau qui restait en bas du plancher c'était pas normal. Qu'il n'y avait pas de pente pour évacuer l'eau dans le, dans le plancher. Et tous les jours les habitants descendent du bâtiment sans l'odeur. Et ça, c'est pas normal. C'est inaccept inacceptable. Il faut, il faut. Il faut. Ils disent que c'est un bâtiment neuf, mais.. Qui est pourri. Voilà, qui est pourri. Exactement, monsieur. Voilà. Et avant tu es J'habitais à la tour, on n'avait pas de problèmes comme ça. est la différence Voilà, et on paye des charges inacceptables. Moi, je suis plaquiste. Moi, je, je suis plaquiste dans le bâtiment, ça fait 10 ans. Et on, on retrouve des, des, des, des, des cloisons, des, des, des, des joints mal faits, des, des cloisons pas étanches. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai travaillé à la mairie. J'ai travaillé dans, des, dans des, travaillé dans le stade de rugby. J'ai fait, fait beaucoup de, de bâtiments qui sont du neuf et c'est inacceptable ce, ce qu'il ce qu y a dans ces appartements c'est pas normal pas normal, pas normal. Ce, qui, ce qui va se passer c'est que le jour où ils vont partir les habitants ils vont dire que c'est les habitants eux-mêmes qui ont cassé les problèmes qu'ils auront dans leurs appartements vont se tourner vers eux c'est-à-dire ils vont ils vont voir le, les problèmes sur eux-mêmes alors que c'est des problèmes à la base c'est des défauts de fabrication c'est des problèmes du bâtiment Nous, c'est simple. Nous, on demande nos droits. On ne demande pas la Lune ou on ne demande pas Jupiter. Nous, on demande tout simplement nos droits. C'est vrai qu'ici, les, les, c'est que des retraités, ils ne parlent pas français. C'est pour ça que nous, à travers nous, à travers l'association, on, on revendique leurs droits. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a créé l'association. Mais grâce à l'association, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Du côté positif, hein, avec nos habitants. Mais il y a certains points négatifs que nous, on a envie de résoudre que bientôt, ça va, ça va le faire, en espérant que ça va faire bouger les choses. Voilà. Je sais